Ouais. Qu'est-ce qu'ils disent euh, Qu'est-ce qu'ils disent les, euh, les voisins ou même les gens qui viennent acheter des produits chez toi quand ils voient tous les arbres que tu plantes bah, les gens qui viennent acheter des produits là c'est que le début donc je peux pas trop te dire. Ouais. Après le peu de voisins euh, trouvent qu'on se complique un peu la vie ouais. et que c'est très cher pour ce que c'est le ouais. coût de, de l'implantation de des arbres. Ouais. Mais bon après ça. Euh, c'est sûr que si on pense à, à l'investissement qu'on fait, euh, c'est sûr que la, retom la retombée, c'est très, très loin. Quoi. Donc c'est sûr que je peux comprendre le raisonnement, mais je ne cherche pas plus loin. Quoi. Et aujourd'hui, la paille, on l'achète... Enfin, euh, moi, la paille, elle me revient, enfin euh, quand c'est sur la litière des bêtes, quasi à 70 euros la tonne. Parce que je l'achète donc je paye un ordinage, le coût du pressage, le coût du transport, le coût de la distribution. Donc 70 euros tonnes, euh, 120 tonnes à acheter, ma paille, elle me coûte 8400 euros par an. Donc si je la réduis de 50%, euh, j'économise 4200 euros. Et pour la réduire de moitié, j'ai besoin de 120 à 130, ouais, 130 m3, je crois que j'ai utilisé l'eau. Et donc... Euh, 130 mètres euh, cubes, on n'arrive jamais à 4200 euros. Mmh, mmh. Ouais, le calcul il est vite fait. Euh, mmh. Sans compter euh, l'apport au sol, après que... Ça, je sais pas, il n'y a personne qui sait nous le dire pour l'instant, euh, ce que ça va nous apporter, mais... En plus, nous, ici, on est dans, sur des rotations euh, euh, 4 ans prairie temporaire et 2 ans de culture. Donc des métails ou... Là, il va y avoir un peu de céréales, un peu de pommes de terre. Et ça fait depuis 1985 qu'on apporte du PRP aussi au sol. Mmh. Donc les analyses de sol ici on est à plus de 3% et 3 demi de mmh. matière organique. C'est le sol qui tourne. Donc je pense que ça, ça va redonner un coup de fouet supplémentaire. Euh... Et puis ben, moi plus... Si je veux gagner de l'argent en bio, j'ai plus le droit d'acheter de... quoi que ce soit, je trouve. Donc, euh... ouais. Là ici, je vais replanter une V aussi. Parce que. L'intérêt de la haie aussi, c'est que c'est un filtre à phyto, quoi. Ah oui, c'est là, c'est le voisin, là. Bah. Ouais. Puis les vents, il... <rire> le vent dominant, il est là, là. Et alors la haie... Ah, tu veux replanter Là, là ça va être planté. Pardon, j'ai pas... Puis on va aller voir ceux qui étaient plantés il y a trois ans. Alors, il faudra, lire. il faudra...